Oui, bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez C'est le maître FIFA. Je suis venu encore pour vous faire cette vidéo, pour vous dire une certaine vérité sur le portefeuille magique. Parce qu'aujourd'hui je vois sur les réseaux des personnes qui disent que le portefeuille magique n'existe pas. Tous ceux-là qui disent que le portefeuille le magique n'existe pas, il faut essayer de vous de tromper. Parce que le portefeuille magique, ça existe toujours. Et dans cette vie, il faut savoir que si le vrai de quelque chose n'existe pas, le faux ne peut jamais exister. C'est parce qu'il y a l'original d'un papier qu'on fait la photocopie, n'est-ce pas D'accord. Donc, voici le portefeuille que je veux utiliser aujourd'hui pour vous faire la démonstration. Il faut bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, vous allez beaucoup comprendre. Vous allez voir que la caméra ne va pas quitter sur le portefeuille c'est cela qu'on veut utiliser il y a d'autres portefeuilles encore des portefeuilles qui produisent de différentes sortes ici c'est un portefeuille de la magie noire et d'autres aussi portefeuilles qui sont aussi disponibles mais c'est cela que nous voulons utiliser aujourd'hui c'est ça que je vais utiliser pour vous, faire, pour vous faire la démonstration vous voyez il y a rien dedans donc essayez de bien regarder la vidéo Jusqu'à la fin, vous allez voir que la caméra ne va pas quitter sur la vidéo, sur le portefeuille. Parce qu'il y a des personnes qui disent que quand on fait des vidéos, la caméra quitte et qu'on met de l'argent dedans. Non, ça n'a pas été comme ça. Il faut bien regarder et vous allez voir. D'accord. Donc, pour pouvoir obtenir la recherche du portefeuille magique aujourd'hui, il faut contacter le maire FIFA. C'est mon numéro là-bas. Le plus 229 69 00 16 19. Vous pouvez m'appeler comme vous pouvez aussi m'écrire par WhatsApp, Parce que il y a certaines personnes, quand je fais des vidéos, ils prennent mes vidéos pour, pour s'en servir, pour en des personnes. C'est pourquoi, désormais, maintenant, je veux mettre mon numéro là et vous allez voir. Donc, si vous regardez mes vidéos et que moi-même, personnellement, je n'appelle pas mon numéro dedans, il faut savoir que c'est que quelqu'un qui a volé cette vidéo pour pouvoir poster. D'accord. Nous allons passer à l'essentiel d'abord appeler la génie je suis en train d'appeler comme ça toutes les pouvoirs les pouvoirs de la magie rouge les pouvoirs de la magie noire de la magie blanche là c'est le génie qui s'occupe de la production est ce que vous voyez donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et surtout, il faut essayer de vous abonner. Abonnez-vous pour que à d'autres vidéos, d'autres vidéos que je vais faire pour pouvoir vous expliquer des choses encore, vous allez pouvoir comprendre et savoir toutes les vérités sur le portefeuille magique. En effet, aussi, il y a d'autres personnes qui disent que le portefeuille magique, ça a des conséquences. Non, on fait des sacrifices. Non, non. Le portefeuille magique, c'est une richesse sans risque ni conséquence. Parce que ce n'est pas un portefeuille qu'on fait et on fait des sacrifices humains. Est-ce que moi j'ai fait le sacrifice humains maintenant Vous allez voir que je ne devrais même pas faire de sacrifice avant de faire produire le portefeuille. Parce que c'est un portefeuille magique qui attire l'argent. Ça attire l'argent et ça, ça, ça vient dans le portefeuille. Donc pour ceux qui disent que ça a des conséquences, non non non. Si vous voulez, si vous me contactez, je vais vous mettre en contact avec plusieurs personnes en Afrique, en Europe, même en Asie, qui ont déjà fait ça depuis des années, vous allez les contacter, vous leur demandez que est-ce que le portefeuille que le maître FIFA du Bénin les affaires, ils ont eu des conséquences. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais eu de conséquences, ni d'inconvénients. D'accord. Donc, on va passer maintenant à l'essentiel. Voilà le portefeuille qu'on veut utiliser. Vous voyez Il n'y a rien dedans. Vous voyez bien, non Il n'y a rien, rien, rien dedans. Parce qu'il y a certaines personnes, vous allez voir aussi, c'est une seule poche, vous voyez. Parce qu'il y a des personnes qui disent sur les réseaux, j'entends souvent que il y a les marabouts, les vidéos qu'ils font, ils font... Non, non, non, non, tout ça là, c'est de mensonges. C'est pourquoi je vous ai dit de bien regarder la vidéo, vous allez voir que la, vie, la caméra ne va pas quitter sur la vidéo jusqu'à ce que je ne finisse. D'accord Donc il faut bien regarder. Je sais que vous voyez bien, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Pour avoir le portefeuille magique, comme je vous l'ai dit, il faut toujours essayer de contacter le maître FIFA par mon numéro. Je le montre encore. C'est le plus 229 69 00 7, 12, Il ne faut pas vous tromper parce qu'il y a des personnes à demain venir, ils prennent une vidéo pour poster, pour pouvoir escroquer les gens. Et moi, c'est des choses comme ça que je n'aime pas. Donc c'est pourquoi à chacun de mes vidéos maintenant, je vais toujours mettre mon numéro. Et vous allez bien voir. Donc, je vais demander au génie si le portefeuille est déjà prêt. Ici, ça la courbe. On s'enseigne pour pouvoir poser la question au génie. Si vous ne pas un marabout, vous ne pouvez pas comprendre. Ils m'ont dit que ça reste un peu. Je vais encore être déjà bon. J'espère que vous avez bien vu que c'est devant vous que j'ai ouvert le portefeuille et c'est devant vous maintenant que tout a été fait. Donc je vais ouvrir maintenant, De vous-même vous allez voir, c'est devant vous que j'ai commencé, c'est devant vous que j'ai tout fait, n'est-ce pas? Vous voyez, donc pour ceux qui disent que le portefeuille magique n'existe pas, essayez de vous détromper, vous voyez, que des billets de 10 000. Je n'ai même pas besoin de compter l'argent un à un. Non, non, non, vous voyez. Ça produit une somme de 2 millions, comme je vous l'ai Il y a aussi beaucoup de portefeuilles. Le portefeuille de la magie de la magie noire. Ça, c'est un portefeuille qui produit une somme de 800 mille par jour. C'est un portefeuille qui est toujours accompagné d'un génie, d'un petit génie. Il y a aussi plusieurs d'autres portefeuilles qui sont disponibles, qui produisent de différentes sommes. Vous voyez donc c'est ça. Pour pouvoir obtenir le secret de la recherche du portefeuille magique, il faut contacter le maître FIFA par mon numéro, le 69 719, et vous serez satisfait.